La reine Elisabeth est décédée hier soir et cette nuit elle s'est connectée à moi. Tout d'abord je voulais rendre hommage à cette grande dame, 70 ans de reine c'est extraordinaire, c'est quelqu'un qui aimait sincèrement les animaux. Malgré ses grandes responsabilités, elle servait elle-même chaque jour les repas à ses chiens. Et c'est une grande perte pour le peuple britannique, une femme au grand cœur qui avait le sens du devoir et beaucoup de dignité. Une femme d'état, d'une constance incomparable et très très forte à tous les niveaux. Elle était la force tranquille. Et d'après ce qu'elle m'a communiqué cette nuit, un exemple de sagesse. Vous allez voir, j'ai eu la chance d'être visitée cette nuit par Elisabeth II et d'avoir une connexion avec elle, et je voulais le partager avec vous ce matin. Voilà ce qu'elle m'a communiqué. Elle continue à chercher la stabilité dans l'au-delà, comme de la même façon qu'elle l'avait cherchée dans la vie. Elle voulait d'abord remercier le monde entier pour tous ses hommages magnifiques. Apparemment, toujours très pragmatique, elle essaye de trouver comment avoir une stabilité dans le monde de l'invisible pour couper rapidement avec le monde matériel. En fait, elle a envie d'évoluer et de tourner une page pour être enfin tranquille. Elle me dit que sa succession est une réussite et que la femme qui la succédera en tant que reine a sa bénédiction, ainsi qu'à son fils. Elle sait que sa réorganisation sera difficile, mais elle tourne la page. Et elle sait que son fils fera les efforts qu'il faut pour que tout se passe bien. Le protocole a été prévu pour qu'elle puisse partir tranquille et d'après elle, ce qu'elle me dit en tout cas, elle veut juste partir tranquille et laisser les choses se faire. Alors franchement, je ne m'attendais pas à ça. J'aurais pensé à une, une femme qui aurait plus de tendance à vouloir contrôler, vu sa responsabilité. Mais en fait, c'est vraiment un exemple de sagesse, une grande dame qui a la sagesse de dire « Je me retire et je laisse mon fils réorganiser. » Et elle me dit même qu'elle donne la bénédiction à la future reine et qu'elle se retire pour être plus reposée et coupée avec le monde matériel. C'est un exemple de résilience aussi car elle accepte les événements, le temps qu'il faut pour qu'elle puisse évoluer vers un monde spirituel et retourner vers une énergie, vers l'énergie universelle et vers le monde vrai. Elle tourne la page, elle laisse son fils faire ses choix. Elle sait qu'il est angoissé, que c'est une transition qui n'est pas simple. Mais elle lui remet tout pour voir, pour pouvoir faire ses choix à lui. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous partager. Cette petite connexion que j'ai eue cette nuit, j'ai eu la chance, cette nuit vraiment... L'honneur d'avoir avec la reine Elisabeth, c'était vraiment une grande dame, même au plus profond de son âme, et d'une grande sagesse. Je vous souhaite une excellente journée, pleine de lumière et de spirituel, et à très très bientôt.